Les tutoriels de Mozelia Comment réserver un outil d'animation Dans le menu Les ressources départementales, sélectionnez le sous-menu Les outils d'animation. Choisissez une thématique. Les outils peuvent être présentés sur plusieurs pages. Cliquez sur un outil pour le découvrir. Certains éléments sont présentés en détail dans le catalogue. Ils ne sont pas réservables directement. Réservez l'outil à l'aide du bouton dédié. Pour réserver un outil de votre espace de choix, connectez-vous avec les identifiants de la bibliothèque. Indiquez les dates souhaitées et motivez la demande. La demande est prise en compte et apparaît dans « Mes réservations ». Pour modifier une demande, il faut la supprimer et la recréer. Cas particulier Si un outil est déjà réservé par une autre bibliothèque, vous pouvez quand même le demander pour la même période. La motivation de la demande servira à décider de son attribution. La demande apparaît dans le calendrier. Retrouvez d'autres vidéos sur la chaîne et pensez à vous abonner.